Et donc on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et créateur de toutes choses. Et vers tous ces bons esprits qui sont là pour nous assister, pour nous aider, nos guides spirituels respectifs, tous ces missionnaires qui sont déjà venus pour accomplir des missions ici sur la terre, pour nous montrer le chemin comme c'était le cas de Jésus il y a 2000 ans, comme c'était le cas de, de Kardec il y a 160 ans, de Léon Denis, de tant d'autres. Esprit qui ne demande de nous que cet effort d'étude, de réflexion, de bonne pensée, pour que nous puissions élever notre fréquence vibratoire et nous syntoniser avec eux, et ainsi per permettre le contact, permettre qu'il puisse, par l'intuition, par la voie de notre conscience, nous aider dans notre parcours évolutif, nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, nous aider aussi à réaliser les missions, notre plan de vie que nous avons décidé avant de nous réincarner. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, nous remercions pour cette occasion de pouvoir étudier d'autres aspects de, de la philosophie spirituelle que nous légué Alain Kardec, que nous puissions comprendre ces enseignements, notamment toutes ces lois qui gouvernent le monde spirituel, les graver dans notre inconscient, dans notre mémoire, dans nos cœurs, et que ces lectures puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient nous assister, que ce soit des esprits familiers ou que ce soit même des esprits qui cherchent à nous détourner du bon chemin et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, vous devez voir à l'écran le programme. Donc, on est le 29 aujourd'hui, hein, dernier cours du mois de janvier. On en est toujours au module 1, Introduction à l'étude du spiritisme. On avait déjà vu le contexte historique, on avait vu le spiritisme, définition et but. Qu'est-ce que c'est que le spiritisme Et aujourd'hui, on va voir ben, quels sont les points principaux de la philosophie spirit. D'accord Module numéro 3, points principaux de la philosophie spirit. Désolé, je n'ai pas anticipé. Voilà. Eh bien, en fait, c'est ce que Alain Kardec il a fait dans le livre des esprits, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'introduction du livre des esprits, qui est quand même le premier livre qui a été publié sur le spiritisme, hein, et introduisant d'ailleurs le mot spiritisme, comme on l'a vu la dernière fois, puisque ce mot n'existait pas avant le livre des esprits, il a dit, bon, ben voilà, pour ne pas faire perdre de temps aux, aux lecteurs qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas intéressés du tout. Euh, voilà les points principaux qu'on va développer dans ce livre. Donc, euh, il annonce la couleur dès le départ. Et donc, euh, ben, dans le cours, ben, on suit ce même principe hein, en disant au début du cours, voilà, la, la, la, la leçon numéro 3, c'est euh, quels sont les points principaux de la philosophie spirit. Euh, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est bien puisque, bon, euh, c'est ce que Kardec avait écrit il y a 160, euh, alors, je vais 157. Ouais, voilà, 166 ans bientôt, hein? euh, et on va pouvoir euh, les, les vérifier, les peser aussi avec notre vision euh, du 21e siècle, hein, pour voir ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, est-ce qu'ils sont toujours valables, euh, donc voir comment ils ont éventuellement évolué dans le temps, d'accord voilà, donc le cours d'aujourd'hui, il est basé sur l'item 6 de l'introduction du livre des esprits, donc, qui résume les points principaux de la philosophie spirite. D'accord Alors, parmi ces points, qu'est-ce qu'on a Premier, l'existence de Dieu. Vous avez vu la prière que, que je viens de faire, bon, la, la majorité des prières, on évoque la divinité. D'accord donc, l'existence de Dieu, créateur de l'univers. Et c'est l'objet, effectivement, des, des, des toutes premières questions du livre des Esprits. Hein. La preuve, question numéro un étant, qu'est-ce que Dieu, pas qui est Dieu, ce qui, ça s'utilise pour une personne. Donc, euh, poser la question qui est Dieu, ça reviendrait à le personnifier, ce serait déjà une déformation. Hein. Parce que Dieu n'est pas une personne. Hein. Le Dieu anthropomorphe euh, des, religieux, euh, de, de, des religions ou des, des conceptions traditionnelles, le, le spiritisme s'est démarqué par rapport à, à ce point-là. Hein. Euh, et donc, apportant le, les preuves de l'existence de Dieu, donc créateur de l'univers, donc il n'y a pas d'effet sans cause, l'univers existe. Euh, C'est là où justement on peut comparer par rapport à la science d'aujourd'hui, hein, le fameux livre que je vous ai déjà montré, Dieu, la science, l'épreuve, hein, de, de, de, qui a été publié il y a à peu près deux ans et donc qui montre euh, les études scientifiques actuelles sur euh, l'origine de l'univers, le Big Bang, et aussi, par exemple, bah, l'origine de la vie sur la Terre, hein, en montrant que euh, les probabilités que ça puisse sortir du néant, c'est-à-dire euh, du hasard, sont pratiquement nulles. Hein. C'est des chiffres faramineux du genre 10 puissance 100, hein, c'est 1 avec 100 zéros derrière comme c'est des nombres, il n'y a même pas de, de, de mots pour, pour les qualifier, c'est que dans les mathématiques qu'on peut aller vers ce genre de, de nombres énormes, et que donc, euh, voilà, il y a nécessairement besoin d'une de, de, intelligence au départ pour la création de l'univers, et même une fois l'univers créé, une fois que les conditions euh, euh, réunies pour qu'à partir d'une un, planète sans vie, hein, comme était la Terre quand même il y a 4 milliards d'années quand elle a été créée, hein, passer à d'un coup l'apparition de la vie, les premiers êtres monocellulaires, etc. Donc là, pareil, pour passer de la soupe avec les, les, les briques originelles à euh, la première protéine, hein, là aussi la probabilité, c'est du même ordre de grandeur, c'est des chiffres qui sont énormes, donc ça ne peut pas être le produit du hasard. Donc il faut… Il faut euh, par rapport à ces études scientifiques aujourd'hui, euh, admettre qu'il y a bien quelque part une cause, hein, et la cause de la vie, évidemment, il y a toujours, le, il y a toujours Dieu derrière, mais il y a ben, des, des, comment dire, des esprits qui étaient là, euh, qui, qui ont servi plus ou moins de moules hein, pour pouvoir ordonner ces différentes briques pour en faire euh, la première protéine, et ensuite qui se reproduit, qui s'enrichit, se, qui, qui, qui se diversifie, euh, qui finit par sortir de l'eau, etc. Donc, on a, vous avez tous vu déjà dans les cours de sciences euh, l'évolution euh, de l'histoire de, de l'apparition de, de la vie telle que vue par la science aujourd'hui. Donc, l'existence de Dieu, hein, créateur de l'univers, c'est un point qui est, malgré euh, beaucoup de personnes qui sont encore ratées, notamment dans les sciences, euh, un point qui reste euh, valable. Il y a d'ailleurs une citation, je ne sais pas, je me semble que c'est de Victor Hugo qui dit que. Euh, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science en rapproche. C'est assez bien dit parce que un peu de science, ben, ça donne un peu d'orgueil, etc. On se dit, ben, voilà, c'est comme Laplace, hein, qui pourtant avait fait pas mal de science, euh, qui, qui avait répondu à Napoléon, ben, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de, de, de, de Dieu parce que mes théories, euh, les équations que j'ai mises, ça fonctionne très bien sans lui. Hein. Et beaucoup de sciences s'en rapprochent, ben, c'est ce qu'ont fait ces scientifiques dans ce livre récemment, notamment, hein, entre beaucoup d'autres, hein, tous ceux qui sont cités dans ce livre, qui disent que non, tout ça, ça n'a pas pu se faire au hasard. Il y a eu, il faut qu'il y ait une cause première. Voilà. Après, euh, l'existence de Dieu, donc le monde spirit, habité par les esprits désincarnés. Donc, vous voyez. Il y a des esprits, donc euh, il y a, Dieu existe euh, et il y a des esprits. Ça veut dire qu'on a un esprit en nous-mêmes et que cet esprit survit à ce qu'on appelle la mort et il vit dans le monde spirit le monde spirituel. D'accord Donc là aussi, le spiritisme est spiritualiste. D'accord euh, Les spiritualistes ne sont pas tous spirites, mais les spirites sont spiritualistes. Hein Je pense que vous avez saisi. Euh, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, la différence entre ces deux mots. Hein. Ensuite, eh ben, il y a l'incarnation et la réincarnation des esprits sur la terre et dans d'autres mondes. Donc, euh, que nous sommes des esprits incarnés, qu'on se désincarne, qu'on se réincarne. Hein, sur cette, sur ce, et aussi la pluralité des mondes habités. Hein, tout ça, ce sont des principes de base du spiritisme. Donc là aussi, personne n'a jamais réussi à prouver euh, que... Euh, qu'il n'y a pas de vie sur d'autres mondes. Il y a, a, a d'ailleurs euh, beaucoup de recherches en ce moment sur les exoplanètes, hein, on en trouve de plus en plus, non certaines avec des conditions très proches de la Terre. Et euh, alors, J'ai vu, je ne sais pas si c'est fake ou pas, récemment qu'il y a des Indiens qui auraient capté un signal radio provenant d'une autre planète. Hein, donc, Est-ce que c'est un signal radio qui prouverait, enfin d'une autre galaxie plutôt, qui prouverait que dans cette galaxie-là, il y a une intelligence. Je, je, je, il faut tirer la chose au clair. Je sais que ça fait longtemps que la science recherche justement des signes euh, d'intelligence ailleurs que sur la Terre. Et euh, bah, pour l'instant, ils n'en ont pas encore vraiment trouvé. On a envoyé des robots sur Mars, on n'a pas vu les petits bonhommes rouges. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que, parce qu'il n'y a pas de bonhommes rouge sur Mars, que il euh, n'y a pas de vie sur d'autres planètes. Hein. Donc, ça fait partie aussi de ces choses qui n'ont jamais été euh, infirmées, notamment le fait que euh, dans les mondes plus élevés que la Terre, hein, euh, la réincarnation se fait dans des corps euh, qui ne sont, qui sont pas matériels comme les nôtres, se fait dans des corps qui sont, entre guillemets, semi-matériels, hein, de, de, de la même matière dont est constitué notre Père-Esprit. Et donc, euh, ben, tout ce qui est semi-matériel, pour l'instant, n'est pas détecté par nos capteurs ou nos yeux matériels. D'accord Donc, c'est une difficulté en plus. Ensuite, il y a l'amélioration progressive des esprits qui franchissent les divers degrés de la hiérarchie spirituelle jusqu'à atteindre la perfection morale. Donc, l'amélioration c'est la loi d'évolution, en fait, qu'on voit ici. Hein, c'est... Euh, de, les esprits évoluent au fur et à mesure de ces réincarnations, euh, à l'intérieur même du vie, d'une vie, par l'apprentissage, par la connaissance justement. Il parle de, de la perfection morale. Hein. Le fait de connaître euh, les lois morales euh, de la nature, hein, ce qui est le bien et le mal, ça nous aide euh, à comprendre que ben, quand on fait du mal, c'est dans l'intérêt de personne et surtout pas d'une autre. Et que donc ça nous motive pour plutôt chercher à faire le bien, d'accord Et donc euh, c'est par cette compréhension hein, que euh, on, on est encouragé, qu'on qu est stimulé pour nous-mêmes réaliser des efforts pour cette amélioration morale, d'accord Et donc bah, au fur et à mesure qu'on s'améliore, déjà on voit sur la terre, il y a des gens qui sont qui sont qui sont bien, gentils, bienveillants, charitables fraternelle et tout, il y en a d'autres qui le sont nettement moins, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on arrive déjà à voir sur Terre qu'il ben, y, a, y a quand même des, qui vivent ensemble, des esprits qui sont plus ou moins avancés. D'accord Et donc, euh, ce qu'on constate sur la Terre, c'est vrai, euh, à une échelle encore beaucoup plus grande euh, dans, dans, dans l'absolu, hein, dans le monde des esprits. Et quand on regarde ben, les esprits parmi les plus évolués qui se soient jamais réincarnés sur la Terre, ben, on, on a quelques exemples hein, des missionnaires, genre Jésus, hein, qui, qui, qui est vraiment venu et qui a marqué euh, ben, une nouvelle ère, hein, puisqu'on compte les années depuis euh, Jésus-Christ, et puis qui, qui nous a laissé un exemple. Quand on creuse les évangiles, on voit euh, la beauté la profondeur des enseignements qu'il nous a laissés. Donc, c'est la signature d'un esprit extrêmement élevé. Voilà. Mais ce que dit cette phrase, par la loi d'évolution, nous aussi un jour, hein, euh, <rire> sur la boutade, je dis moi ce sera dans très très très longtemps, on arrivera à ce niveau d'évolution de Jésus. d'accord Donc Jésus, lui, il a évolué, ce n'est pas une créature à part de Dieu, il a commencé comme nous, hein, simple et ignorant, mais euh, bon, il a eu plus de temps pour, euh, pour travailler, pour avancer, il a certainement créé bien longtemps avant nous, mais un jour, nous, donc on suit ce chemin, hein, on suit euh, son exemple, en fait, hein, et euh, on va finir par arriver aussi à un niveau d'évolution équivalent à celui, à D'accord Voilà. Et donc, il y a différents degrés dans de la hiérarchie spirite. Donc, on a les, les esprits primitifs, euh, les esprits euh, comme nous. Après, il y a les bons esprits, euh, les très bons, les purs esprits, etc., donc, cette hiérarchie spirit qui est décrite dans le livre des esprits. Ensuite, euh, le point suivant, c'est la relation constante entre les esprits désincarnés et les hommes. Hein? Les esprits influencent beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense. Et il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. Les médiums s'en rendent un peu plus compte, plus vite compte, hein, puisqu'ils vont mieux sentir et percevoir cette influence des esprits. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette influence euh, se fait bien sûr dans les deux sens. Hein. Il y a des esprits qui nous poussent au bien, par contre il y en a d'autres qui essayent de nous mettre les bâtons dans les roues, euh, d'autres même qui, cherchent, qui, qui vont même nous mettre le grappin dessus et, et nous perturber, et nous obséder. Hein. Donc euh, ces relations entre les esprits désincarnés et les hommes sont constantes. Il y a l'intuition, il y a l'inspiration, il y a la petite voix de la conscience, il y a plein de manières d'appeler ces formes d'appeler ces formes de médiumnité euh, simples que pratiquement tout le monde a d'accord donc euh, c'est ça qui permet que les relations entre euh, les esprits et nous sont euh, constantes sont, hein, et que la question du livre des esprits qui répond euh, qui, enfin, la réponse à cette question dans le livre des esprits dit que euh, bien souvent c'est eux qui nous dirigent hein, parce que si, évidemment, si on se laisse euh, diriger, euh, eh ben, ils, vont, ils, ils vont nous diriger. Et après, ça dépend de nous de se laisser diriger par les bons esprits, les guides spirituels, ou de céder euh, aux, aux, aux mauvaises suggestions qui nous proviennent d'esprits des qui sont moins avancés. D'accord Et c'est quelque chose qui, qui nous ouvre bien les yeux parce qu'on se rend compte que. Ben, dans, dans, dans, par exemple, dans des phénomènes d'addiction, euh, on voit bien que la composante matérielle, on voit bien aussi qu'il y a une composante spirituelle. d'accord. Et donc, euh, quand on veut se libérer d'une addiction, il faut travailler sur les deux, sur les trois même. Hein, sur les conséquences qu'il y a déjà au niveau de notre corps physique, hein, au niveau euh, biochimique, les effets de la dépendance et toutes ces choses-là, sur notre volonté à nous, et sur ce qui attire l'influence de ces esprits qui nous poussent à ces addictions. Donc, le fait d'en être conscient, ça permet de travailler sur les trois plans en même temps et donc à maximiser les chances de succès de, de pouvoir s'en sortir. D'accord. Et donc là aussi, à marquer des esprits désincarnés et nous qui sommes donc des esprits incarnés. D'accord. L'existence du Père Esprit. Enveloppe semi-matérielle de l'esprit et les ah, Voilà, l'existence du Père-Esprit enveloppe semi-matérielle de l'esprit. Donc, euh, le père, ce que Kardec appelle le Père-Esprit, beaucoup d'autres l'appellent aussi le, le corps spirituel. Hein. On sait que l'esprit, euh, même désincarné, est enveloppé d'un corps. Hein. Donc, péri, hein, autour, esprit, euh, l'esprit, autour de l'esprit. Donc, c est, c est le mot Père-Esprit rend aussi euh, cette. Euh, cette idée. Et donc, en fait, on a un corps spirituel. Et ce corps spirituel, il est, entre guillemets, composé et façonné d'après notre esprit. C'est-à-dire qu'on euh, sait aussi que plus l'esprit est élevé, plus le père-esprit est léger, euh, subtil, euh, lumineux. Hein. Et plus moins l'esprit est avancé, plus le père-esprit est grossier, lourd, etc. Au point que les esprits moins avancés n'arrivent parfois même pas à percevoir les esprits élevés qui sont autour d'eux. D'accord euh, Et ensuite, on parle aussi des enseignements moraux des esprits supérieurs qui peuvent se résumer avec ceux du Christ dans la maxime évangélique Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Donc, le fait que l'âme existe, qu'elle se réincarne, qu'elle évolue, euh, qu'elle se trouve dans des situations plus ou moins bonnes dans le monde des esprits, en fonction de ce qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait, quand elle, quand, quand elle était incarnée, etc. Forcément, ça nous amène des conséquences morales, c'est-à-dire euh, les esprits qui nous disent, ben voilà, j'ai fait telle et telle chose pendant ma vie, et puis maintenant, ben je, je, je le regrette, je ne vais pas bien, ou alors un autre qui vient nous dire... « Ah, j'ai fait telle autre chose dans ma vie, et puis maintenant, j'en suis payé au centuple. » Donc, ce genre de témoignages, évidemment, nous a apporté euh, donc euh, des... des ce, on peut détecter, en fonction de ces témoignages, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est euh, en gros le bien et le mal. Donc, ce sont des enseignements moraux qui découlent de... Euh, de, euh, de donc, euh, de la philosophie, hein, c'est-à-dire des, des communications avec les esprits. Et c'est le, le livre troisième du livre des esprits hein, qui parle des lois morales. Et donc, quand, quand Kardec, quand on compare ces lois morales qui découlent de, des témoignages des esprits avec euh, les lois morales avec les, les préceptes que Jésus avait donnés il y a 2000 ans, on se rend compte qu'il y a euh, aux déformations des évangiles prêts, hein, une parfaite compatibilité entre ce que Jésus avait dit il y a 2000 ans et ce que les esprits disent aujourd'hui. Voilà. La différence n'est pas euh, dans le fond, c'est plutôt aujourd'hui, on a beaucoup plus de détails, on se rend beaucoup mieux compte, hein, on, a, on, a, on reçoit ces lois morales sous une forme logique et raisonnée et non plus sous forme de paraboles pour que tout le monde puisse les comprendre. d'accord. Et donc, le, le résumé, euh, comme il dit, quand Jésus dit, euh, a essayé d'expliquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, euh, il a utilisé cette phrase, « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. » Donc, s'il y, y a quelque chose qu'on ne voudrait pas que, que quelqu'un nous fasse, ben, il ne faut pas qu'on le fasse à cette personne. Ça, c'est la, la, la version, entre guillemets, douce de cette parabole. Et la version plus étendue, c'est, il faut faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, même s'ils ne le font pas ou pas encore. d'accord Donc, c'est la, la, la version pleine, celle qui est proactive, qui nous pousse à faire le bien, à rendre le bien pour le mal, à aimer nos ennemis, etc., à mieux comprendre... Ces, ces enseignements qui souvent euh, sont, sont mal compris. D'accord Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade Est-ce que vous pensez qu'il y a... Oui, Moi, j'ai des questions. Oui. Une question par rapport justement à cette Maxime. Euh, cette Maxime est bien jolie, mais quelqu'un qui... Attente à sa vie de façon inconsciente Par exemple, j'avais un père alcoolique hein, mmh. Il, il s'est détruit jusqu'à mourir de, de trop boire quoi. Hein, de, euh, Dans ce cas, il essaye de se tuer Donc il attend des autres qu'il qui le tue quelque part si, mmh. C'est la limite de la maxime, des gens qui veulent attenter à leur vie, par exemple, qui veulent se suicider. Euh, il, il doit attendre des autres qu'ils le tuent? Comment ça se passe? Ben, C'est là où il faut essayer de, de, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête d'une personne qui souffre d'une addiction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'addiction, euh, à partir du moment où on parle d'addiction, la personne, elle, elle, elle, est, elle, est, elle est devenue dépendante et elle, elle a, le, le fait de, par exemple, vouloir arrêter de boire, ben en l'occurrence, ce n'est pas, pas toujours possible. Hein, il y en a qui ne peuvent pas arrêter de boire parce qu'il y a euh, donc cette triple dépendance qui se met en place, hein, la dépendance au niveau du corps physique hein, qui demande euh, le, le, le produit. Euh, voilà, alors pour l'alcool, je ne sais pas s'il y a... Euh, des effets euh, comme pour les drogues par exemple, hein, mais quand un drogué arrête de prendre des drogues, il y a le corps qui réagit, il a des boutons partout, enfin c'est très très difficile, donc il faut qu'il y ait, euh, c'est pour ça qu'il y a des, des, des sevrages et, et des, des, des moyens physiques pour euh, remédier à ça, il y a aussi les, des esprits qui sont là et qui donc… Euh, en, qui sont déjà décédés en gros de, de, de, du même vice et puis qui s'attachent aux gens qui boivent pour essayer de, leur, de, de les vampiriser, de, hein, de, de, de, de capter les sensations, les vapeurs, euh, enfin, etc. Hein, donc des esprits qui vont aller, vas-y, encore un verre, etc. Hein, qui, qui, nous, qui nous influencent de façon quasi constante. Et il y a quelque part la personne qui se laisse faire. Donc, euh, quand on voit une personne effectivement qui, qui souffre d'une addiction, euh, est-ce qu'elle est vraiment euh, Parce que souvent, quand on, quand on, les personnes qui cherchent à aider les personnes qui ont une addiction, se heurtent à des barrières. Hein. Il, y a, il y a le déni, par exemple. Moi, hein. moi, je bois pas, etc. Et les autres qui sont alcooliques. Euh, voilà, voilà, c'est ça. Il y a, la, la personne se rend pas toujours forcément compte, tu vois. Et c'est pour ça que euh, c'est sûr que dans ce cas-là, euh, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres euh, fassent pour nous, euh, je dirais, c'est effectivement difficilement applicable pour des personnes qui souffrent euh, d'une addiction ou voire d'une obsession quelconque. Hein, ce n'est pas forcément euh, euh, une addiction. Donc, c'est vrai que ces personnes-là ont besoin d'une aide extérieure justement hein, pour jouer sur les trois plans dont on parlait euh, pour euh, pouvoir en sortir. Donc, euh, L'applicabilité de cette maxime à des personnes euh, qui, qui, qui souffrent d'une addiction, c'est vrai que c'est plus difficile. Maintenant, je ne pense pas que quand on va vraiment… Euh, L'alcoolique, il ne veut pas forcément qu'on le tue. Hein? Il ne veut pas forcément mourir. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de, de, de, de, de, de, se, de, de porter préjudice à sa vie. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que quand on prend un autre exemple, bon, sur, sur les étiquettes des bouteilles d'alcool, il y a que marqué « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé », tout comme sur les paquets de cigarettes, c'est écrit noir sur blanc. Mais je pense que malgré ça, hein, les personnes ne se rendent pas compte, elles disent « oui, mais je n'en prends pas beaucoup, euh, je, je consomme bien avec modération, etc. etc. Et, et » C'est toujours cette question de déni qui fait qu'ils ne le voient pas. Euh, donc, je ne pense pas que ces personnes euh, ont vraiment la claire intention de se suicider. Alors, il, il se peut effectivement qu'il y en a qui euh, veulent se suicider hein, et donc qui euh, boivent pour, pour euh, entre guillemets, par désespoir, pour en finir avec leur vie, etc. Donc. Ce n'est pas, pas forcément non plus le cas euh, de lucidité où on peut euh, comprendre et mettre cette maxime, réfléchir à cette maxime et la mettre en application. Tu vois à aucun moment, par exemple, dans la doctrine spirit, il est parlé de, de recherche intérieure de la personne. C'est que des choses qui se passent à l'extérieur. On cherche Dieu à l'extérieur. Il n'y a, a pas de, spiritu, de spiritualité intérieure de l'individu. Ben là par contre je ne suis pas tout à fait d'accord parce que faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ça fait intervenir notre volonté et le, notre volonté elle est bien à l'intérieur de nous d'accord donc euh, quand on dit qu'il faut faire une réforme morale c'est bien une réforme à l'intérieur de nous c'est pas à l'extérieur hein la moralité que... mo moralité des hommes c'est pas, pas une moralité pour soi c'est pas une moralité intérieure c'est une moralité sociale oui, mais c est, c est, ça revient au même, hein, puisque l'homme, c'est un animal social, donc il vit en société. Et donc, euh, l'ermite voilà, dans le désert, c'est vrai qu'il n'a pas besoin non plus, comme il n'y a pas d'autres autour de lui, il n'a pas besoin d'appliquer cette, maxi, cette, cette maxime non plus. Mais euh, l'ermite dans le désert ou dans la forêt, euh, en gros, il n'y en a pas. Hein, c'est vraiment exceptionnel. L'être humain, il est... Euh, euh, quasi euh, pratiquement tous, on vit tous en société, donc on est entouré d'autres, donc de prochains, et c'est là où cette maxime justement s'applique. L'homme est un animal social, hein, ce n'est pas un animal qui vit de façon isolée. Donc, ben, à partir du moment où effectivement il y a des relations sociales qui sont effectivement extérieures, hein, euh, ben, ça, ça induit ce genre de précepte. et après… Euh, euh, il y a beaucoup de dérivatifs aussi à ce précepte, qui découlent de ce précepte, c'est notre liberté s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre. Hein, tout, tout ça, ce sont, des, ça revient un peu, euh, ce sont des conséquences directes de cette maxime-là. Et donc, c'est effectivement pour la vie en société que ça s'applique, puisque c'est la règle quasi générale de l'humanité. Et par exemple, si on prend le cas, alors on va prendre un autre cas. Euh, C'est une jeune femme, euh, sa mère est, bon, a eu sa, la vie qu'elle a pu, et elle cesse de lui dire, euh, les hommes euh, essaieront tous d'abuser de, de toi et de profiter de toi. Oui. Et dans sa vie, elle va euh, se rendre compte qu'elle va, elle va venir vérifier ce que sa mère lui a appris. C'est-à-dire que tous les hommes qu'elle va fréquenter euh, sont des gens de, qu'elle qu a l'impression que tous les hommes vont essayer de profiter d'elle donc euh, il y a une part de psychologie qui n'est pas du tout euh, qui est pas du tout prise en compte là, dans, dans, dans, dans les maximes dans la façon de, de voir la, la philosophie spirite Alors... en, en somme on, on reproduit nos souffrances intérieures moi je sais que j'ai des souffrances intérieures je ne cesse de reproduire en relationnant avec les autres mais je ne peux pas m'empêcher, c'est comme ça. Alors, euh, avec le temps, on, on, on peut. Alors, C'est vrai qu'on souffre de, de, des influences diverses et variées autour de nous, à commencer par euh, l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Euh, ensuite, il ben, y a l'éducation qu'on reçoit à l'école. Tout ce qu'on voit et ce qu'on entend autour de nous euh, de, dans notre société. Et, et aujourd'hui, encore plus par les réseaux sociaux. Donc, on est bombardé d'influences diverses et variées. Donc, euh, normalement, l'idéal, ce serait que ces influences aillent dans le sens de notre éducation, de notre apprentissage, de notre évolution, tu vois. Et c'est vrai qu'elles ne le vont pas toujours. Donc, euh, il, peut, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent partir avec un, avec un handicap à cause de ce genre de situation qui n'est pas non plus liée au hasard, hein? c'est souvent... Euh, euh, voilà la, la loi de cause à effet le, le, le, des choix de vie qui sont faits par les personnes avec un certain nombre de difficultés et tout hein. mais euh, tu vois tu, tu cites un cas il y a, il y a beaucoup d'autres cas de personnes qui ont aussi eu une éducation défaillante et qui pourtant sont très, euh, ils ont ils ont réussi à passer outre hein. ils ont réussi à très bien s'en sortir des personnes qui par exemple étaient se sont réincarnés dans un bidonville entouré de trafiquants de drogue, de prostitution et choses et autres et qui s'en sont très bien sortis plus tard dans leur vie, qui ont réussi à surmonter ces difficultés, qui en sont même sortis plus forts parce que euh, le fait de connaître euh, tous ces travers et toutes ces difficultés, ça les a aidés justement à devenir encore plus forts euh, dans le sens euh, du bien. Hein. Et quand on voit… Ben, euh, la plupart des grands missionnaires, euh, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont, eu, ont souvent eu des enfances euh, difficiles ou des adolescences difficiles. Et pourtant, ils s'en sont quand même sortis. Donc, ces épreuves-là, il faut les voir comme, euh, aussi donc, comme des, parfois des opportunités qui nous aident à avancer. D'accord Mais c'est après, euh, comment dire C'est sûr que si on se laisse... Euh, si on n'arrive pas à se libérer, cette jeune femme, par exemple, de cette, de cette idée qui lui a été inculquée quand elle était jeune, hein, et Dieu sait que les idées qui sont inculquées quand on est jeune, ben, on les garde pendant… pendant, sont assez difficiles à, à déraciner, je dirais. Hein. Euh, mais euh, même si c'est difficile, on y arrive quand même. D'accord Et voilà. Donc, après, euh, bon… Comment dire La vie en société, effectivement, euh, sur notre terre est encore assez difficile. Hein. C'est quand même euh, un monde de requins, entre guillemets, avec des commerçants de partout, avec du matérialisme, avec, euh, on est harcelé de toutes parts, euh, hein, avec les, les, les, les appels, les mails indésirables, toutes ces informations qui, qui sont émises euh, de concert sur nous, euh, voilà. Mais bon, après, on peut s'en protéger aussi. Hein. Il y a certains canaux de télévision que je ne regarde pas. Parce que quand je regarde, je regarde de façon extrêmement critique en, en disant, ben tiens, qu'est-ce qu'ils vont essayer encore maintenant de, de, de nous manipuler quoi. Je les vois tout de suite avec cet aspect-là. Hein. Et donc, euh, euh, si on veut vraiment trouver une branche solide à laquelle on peut se raccrocher, eh ben c'est quand même encore celle-là. Hein. Faites aux autres ce que vous voudriez que... Des autres, fassent pour vous. Est-ce que je voudrais, est-ce que j'aime être manipulé Non, j'aime pas être manipulé, donc je vais pas manipuler les autres. Tu vois? Et elle, elle fonctionne dans tous les cas. Est-ce que j'aime être abusé Non, ben je vais pas abuser des autres. Qu'une personne après soit euh, méfiante euh, parce qu'elle a eu des expériences négatives, ça aussi ça peut se comprendre, mais elle ira pas généraliser, elle finira bien par trouver. Euh, ici ou là, les personnes qui ne sont pas comme ça hein, et qui euh, pourront changer l'idée qu'elle avait de dire ils sont tous comme ça. C'est toujours le fait d'aller jusqu'au bout, cette généralisation qui, qui, qui porte tort. Mais bon, je peux prendre d'autres exemples. Hein. J'ai con, euh, connu par exemple le cas de ma mère, hein, tout bêtement, qui était avec un homme qui était alcoolique, hein, puisque mon père est mort d'alcoolisme. Et euh, elle s'est remise avec quelqu'un qui était alcoolique. Elle s'est encore remise avec une troisième personne qui était alcoolique. Je, alors, il y a quelque chose d'inconscient chez elle. Euh, on sait, ne on sait pas quoi, mais il euh, y, y a plein de choses qui, qui font qu'on reproduit des, des modèles. Et, ah, et si on ne va pas chercher euh, la cause profonde de, de ce qu'on de, de qu reproduit en permanence, ben, on est condamné à revivre tout le temps les mêmes expériences. Quoi. Mais tu sais, Vincent, on va savoir, hein, peut-être ta mère, euh, c'est elle qui a pu les aider au mieux. Hein. Parce que quelque part, c'était peut-être sa mission que d'aider euh, euh, quelques individus qui étaient alcooliques. Euh, bon, alors, elle n'a pas réussi évidemment à les faire sortir, on ne peut pas faire de miracles non plus. C'est une, là... ouais. une pensée qui m est venue, oui. Elle devait ah, sûrement elle... aider, voilà. Elle, elle les a certainement aidés. Hein. Voilà. Hein? Donc, tu vois, c'est… Je, je suis sûr qu'elle les a aidés, c'est sûr, mais voilà. bon, quand tu revivre tout le temps les mêmes expériences, ce n'est pas, pas très riche. Quoi. Tu sais, le médecin, euh, bah, il va voir les gens qui sont malades. Hein. Hein? Et puis des médecins, euh, voilà. On peut aussi voir des de gens en santé quand on est médecin, hein? c'est possible. Hein? Pardon Il y a des médecins qui passent leur temps à voir des gens en bonne santé. On l'a même bon, préventive. Est pas lui. On est bien d'accord. Hein? Ce n'est pas le but. Oui, alors c'est sûr, bon, après, c'est vrai qu'il y a des cas, euh, mais bon, ça, c'est la maxime générale. Après, ben, si on va creuser dans les autres euh, préceptes de Jésus ou, ou de, de cette moralité qui découle du spiritisme, hein, le fait de savoir, par exemple, hein, qu'un alcoolique sache, ou, ou, surtout au début, hein, que... Euh, il va attirer des mauvais esprits il va rentrer dans une espèce d'accoutumance physique mais aussi spirituelle ça peut peut-être l'amener à réfléchir en se disant euh, voilà non, bon après il pourra peut-être y tomber quand même quoi. mais en tout état de cause le fait de savoir de, de connaître hein, cette influence des esprits aide euh, hein. aujourd'hui bon, il y a du sevrage, hein, on, on aide euh, au niveau chimique au niveau du corps, mais on n'est pas encore au niveau de l'esprit. Et donc, le, le, les, les, pour maximiser les chances de quelqu'un euh, s'arrêter au niveau des drogues, il y, y a quand même de l'accompagnement psychologique, euh, même s'ils y touchent pas l'esprit, ils vont quand même euh, s'en rapprocher un peu, quoi, pour, euh, avec un, même avec un paradigme matérialiste, pour aider les personnes à s'arrêter. Mais c'est vrai que euh, les, ces thérapies hein, de, de, de sevrage ou de... De, de, de faire de sorte que des personnes alcooliques ou droguées ou autres, ou fumeurs, s'arrêtent complètement, passe aussi par l'aspect spirituel, c'est clair. Parce que tant qu'il y aura des esprits constamment autour de lui pour le pousser à, prendre, à allumer une cigarette, ça lui difficultera la tâche, il aura de plus en plus de mal à, à, à, à y résister. Par contre, s'il le sait… Qui voit que quand, dès qu'il sent l'envie, hop, il, il, il, il, commence à, il, il voit tout de suite un esprit qui est derrière lui et qui le pousse à fumer et qui dit non, je ne veux pas. Hein, donc, ça, ça l'aide à prendre sa résolution euh, dès le départ avant que justement le lien ne, ne, ne devienne plus étroit et qu'il n'arrive plus à y résister. Ben, ça va s'améliorer parce qu'on euh, sait bien aussi que ces esprits-là, euh, ils vont chercher des, des victimes, entre guillemets, hein, incarnées euh, qui, qui ont le vice euh, qu'ils qui recherchent, justement, et dès qu'ils sentent de la résistance, eh ben, ils s'en iront, ils iront en trouver un autre hein, qui, qui leur offrira moins de résistance. Donc, c'est euh, vraiment le genre de situation où euh, ce genre d'action, de, de, de, de, le fait d'en avoir la conscience permet quand même assez facilement de s'en défaire. Hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une obsession, quand on a trucidé quelqu'un et que ce quelqu'un nous persécute, là c'est un peu plus difficile. Quoi. Mais quand ce sont juste des esprits qui viennent par, de façon opportuniste profiter d'un vice qu'on a, ceux-là, ils s'accrochent moins. Hein, parce que voilà, si, on, si on leur offre de la résistance, ils ne vont pas aller se battre, ils vont aller chercher quelqu'un qui offre moins de résistance. Quoi. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Voilà. Donc, euh, Kardec nous dit, ben, pourquoi est-ce qu'il a, a émis cette hypothèse des esprits ben, C'est parce que les esprits qui sont venus se communiquer ont dit, nous, on est des esprits qui étaient incarnés et qui sont morts, et donc maintenant, on est des esprits, et c'est nous qui nous communiquons à vous. Donc, euh, l'origine des communications, c'est euh, les esprits eux-mêmes qui sont venus dire, euh, nous sommes des esprits. Hein. C'est même cette hypothèse-là euh, Kardec ne l'a admise qu'à euh, partir du moment où euh, il y a eu cette autodéclaration. D'accord Voilà. Et, et quelques-uns, voilà, ont euh, vécu sur la Terre. Voilà. Et donc, euh, ils sont venus révéler, euh, témoignage à l'appris. Après, bon, il y en a qui ont donné même des preuves d'identité. Hein euh, donc, euh, que pour... Euh, montrer que ben, quand on meurt, on est dans le monde des esprits, et dans le monde spirituel, et puis qu'on peut euh, être autour de la terre. Après, au niveau de Dieu, bon, ben, euh, Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement justement, juste et bon. Donc ce sont les attributs de la divinité. Hein, dans le, les premières questions du livre des esprits, explique le pourquoi, à hein, chaque fois par des raisonnements très logiques, hein, des raisonnements... En mathématiques, on appelle des raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire, pour prouver quelque chose, on va supposer le contraire et on montre que le contraire, ça ne tient pas, ce pas logique. Le contraire est faux. Donc, si le contraire est faux, ça prouve la chose. D'accord Tout comme quand on veut prouver en mathématiques que quelque chose est faux, il suffit de donner un contre-exemple. Si on donne un contre-exemple, bon, ben voilà, telle hypothèse est fausse. Donc, c'est vraiment des raisonnements mathématiques. Hein. S'il dit euh, « Dieu est, est éternel », par exemple, ben, le raisonnement par l'absurde c'est consiste à dire « bon, s'il n'était pas éternel, ça veut dire qu'il aurait eu un commencement. S'il avait eu un commencement, ça voudrait dire qu'il aurait été créé par quelque chose d'autre. Et donc, ce serait ce quelque chose d'autre qui serait Dieu et pas, et pas Dieu. Donc, si Dieu euh, existe, il est forcément éternel, incréé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de début il n'a pas de fin. d'accord, Immuable. Hein Alors, pareil. Si Dieu n'était pas immuable, ça voudrait dire qu'il pourrait changer d'avis et donc que les lois de la nature pourraient changer. Or, ce n'est pas ce qu'on observe, les lois de la nature ne changent pas. Donc, euh, Dieu est immuable, hein, immatériel, parce que la matière, tout ce qui est matériel, change, vieillit, rouille, etc. Donc, pour être immuable, euh, il ne peut pas être matériel, donc il est immatériel. Vous voyez le genre de raisonnement Donc, pour chacun, unique, hein, pareil. S'il y avait deux dieux, ben, ils ne seraient pas toujours d'accord entre eux. Hein. Vous voyez la mythologie des Grecs ou des Romains et tout, avec les dieux qui, qui se contredisent des fois. Euh, or, ce n'est pas ce qu'on constate. Donc, comme il n'y a pas de contradiction, ben, forcément, ça veut dire que, que Dieu, il est unique. D'accord Tout-puissant, ben, s'il n'était pas tout-puissant, on pourrait imaginer quelque chose de plus puissant que lui. Et donc, ce serait ça qui serait Dieu et pas celui qui a qu'une puissance limitée. Donc, la puissance de Dieu, d'après sa définition, elle est euh, infinie aussi. D'accord souverainement juste et bon, pareil, hein, on voit que toutes les lois de la nature sont, sont euh, souverainement justes et bonnes, hein, alors évidemment les lois humaines, ce que l'homme en fait euh, avec notre libre arbitre, euh, on est loin d'être parfait, hein, mais euh, quand on regarde les lois de la nature, l'apparition de la vie, la création de l'univers, euh, on, on sent qu'il y a le, le réglage fin de l'univers à sa création, hein, avec une entropie, euh, entre guillemets euh, très très basse hein, puisque l'entropie va toujours en, en, en augmentant au début de l'univers, donc là aussi euh, c était, c était, le réglage était absolument fin au niveau du Big Bang sinon euh, aujourd'hui on serait pas là pour en parler et donc tous ces raisonnements en fait, qui s'appliquent à Dieu permettent hein, de, de, c'est ce qu'on trouve dans, dans les premières questions du livre des esprits euh, oui, Vincent Il y a Giro qui a posé une question sur, par écrit. Pourquoi les gens disent que le spiritisme fait, par, fait partie de, de l'occultisme Alors, l'occultisme, euh, c'est un adjectif qui vient des sciences occultes. Et donc, euh, il y a toujours, dans, dans l'histoire de l'humanité, on se, on se même, même dans la chrétienté par exemple, hein, Jésus lui-même, quand il parlait à ses apôtres, des fois il leur disait vous, je peux vous dire ces choses, mais les autres gens dehors, je ne peux pas leur dire parce qu'ils ne les comprendraient pas. D'accord Et donc, euh, il y avait une partie de l'enseignement qui était pour le peuple, en général, et il y avait une partie de l'enseignement qui était réservée à des, inici, à des initiés. Hein donc, c'est là où on trouve l'adjectif aussi initiatique. Mais et ce qui est réservé avec des initiés, c'est occulté au grand public. Donc, c'est là aussi où on vient... Euh, à cette notion de science occulte ou occultisme, d'accord Donc, il y a eu, euh, par exemple, la doctrine secrète chez les chrétiens, euh, chez les juifs aussi, il y a eu la Kabbale. il y a eu, voilà, ces, ces enseignements secrets ont, ont, ont, ont existé pratiquement partout tout au long de l'humanité. Hein il y avait ceux qui savaient, à qui on disait des choses qu'on ne disait pas aux autres, euh, euh, etc. Hein et donc c'est pour ça que encore à l'époque de Kardec, et d'ailleurs encore aujourd'hui vous aviez par exemple un, un des grands occultistes de l'époque c'était Gérard Rancos hein, qu'on appelait Papus, hein, et lui il était vraiment à fond dans ses doctrines euh, secrètes euh, etc hein, donc l'occultisme c'est ça mais euh, le spiritisme lui Kardec, il a procédé autrement, hein, c'est à dire que les enseignements de Kardec sont dans ces cinq livres, et ces cinq livres, vous les trouvez gratuitement sur Internet, à la FNAC, vous pouvez les acheter. Il n'y a pas de livres qui sont réservés aux initiés. Quand vous regardez encore aujourd'hui, par exemple, chez la, à la maçonnerie, il y a aussi des enseignements qui sont réservés euh, suivant les différents degrés d'initiation. Dans le Reiki, on trouve aussi différents degrés d'initiation. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas pour tout le monde. Hein. Mais dans le spiritisme, ce n'est pas le cas tout est noir sur blanc et disponible pour tout le monde donc les gens disent que le spiritisme fait partie de l'occultisme parce qu'ils n'ont pas compris cet aspect du spiritisme il hein. euh, y a un autre adjectif qui, qui s'appelle ésotérique l'ésotérisme, qui, qui, c'est aussi euh, voilà, tout ce qui est réservé, une partie cachée qui contient un peu toutes ces idées de l'occultisme alors que le spiritisme lui il n'est pas ésotérique même si dans le, quand vous allez dans une librairie, vous trouverez les livres spirit dans le rayon ésotérisme hein, ou religion. Ou Maintenant, ils ont changé, ils mettent spiritualité. Voyez Donc, spiritualité, oui. Le spiritisme est une philosophie spiritualiste. Hein, mais euh, ésotérique, non. Euh, Roger Pérez, justement, il disait que le spiritisme, il est exotérique. Ça veut dire qu'il n'est pas caché. Tout est euh, noir sur blanc disponible pour tout le monde. Hein. Il n'y a, a personne qui… qui, qui voilà. S'il y a des spirites qui cherchent à cacher des enseignements euh, à d'autres, au grand public, eh ben c'est parce qu'ils traînent encore des boulets euh, de ces siècles, ces millénaires d'occultisme dont ils n'ont pas encore complètement réussi à se débarrasser. Hein? Donc, le, euh, le... il y a même des fois le mot « science occulte » qu'on trouve. Une science ne doit pas être occulte. Une science, elle doit, par définition, être ouverte à tous. Même si aujourd'hui on arrive dans une complexité, euh, quand on voit euh, la mécanique quantique ou d'autres, euh, la science, euh, la physique par exemple vraiment au haut niveau euh, est, est d'une complexité qui fait que elle n'est pas accessible à tout le monde. Mais enfin, est, tout le monde n'a pas les moyens de la comprendre. Cela dit, les traités scientifiques sont aussi disponibles à tous. Hein. Euh, et on peut aussi dire que ben, le livre des esprits, il y a beaucoup de gens qui le prennent, qui le lisent, qui ne le comprennent pas et qui le jettent. Hein. Donc, ils n'ont pas encore l'ouverture nécessaire pour pouvoir le comprendre ou ils ont des préjugés ou des idées qui sont contraires et qui sont enracinées de façon forte et qui font qu'ils euh, ben, n'acceptent ils pas euh, des choses qui pourtant euh, ont une, ont une euh, euh, part de vérité, au moins. Quoi. Si, si, pour ne pas vouloir prétendre avoir toute la vérité. J'ai juste une question par rapport aux enseignements, enfin, c'est les enseignements du 19e siècle qu'on oui. qu utilise. Il hein. n'y oui, oui. a eu aucun enseignement entre le 19e siècle et maintenant Ben si, plus si, rien. si, il y en a eu plein. Léon Denis, bon, il a rajouté des choses, Gabriel Delanne oui. aussi, euh, la Ça, science est venue aussi. En 1930. Y les... Les, les... Après 1930, il n'y a plus rien ben, Aujourd'hui, il y a les EMI, il enfin, y a plein de phénomènes euh, de la si qu'on qu arrive à très bien à encadrer avec la philosophie spirit hein. Oui, mais alors il n'y a plus de communication spirit sur les enseignements après 1930. Si, si, si, il y en a. Si, si, il y en a. Il y en a, mais le, la différence, c'est que, si tu veux, euh, euh, ce qui s'est passé euh, à l'époque de Kardec surtout c'est euh, l'universalité de l'enseignement des esprits. Parce qu'avoir des esprits qui te disent une chose euh, dans une réunion spirite, euh, tu, tu ça, en auras. Maintenant, est-ce que ce que ces esprits te disent, est-ce que c'est vrai Donc, pour, un critère pour la vérité, c'est de dire, bon ben, si euh, plein d'esprits qui disent la même chose de façon indépendante à plein d'endroits sur le monde, Là, effectivement, et qu'en plus ceux qui disent, ça a du sens, la logique, et ils viennent le dire de façon claire et expliquée, argumentée et pas seulement avec des affirmations, là, euh, effectivement, on le prend pour euh, un enseignement qui vient euh, compléter. Mais quand on revient euh, à ce qu'on a vu au départ, là par exemple, hein, les principes euh, Dieu, euh, les esprits, euh, le monde des esprits, l'incarnation, la réincarnation, etc., est-ce qu'il y a un esprit aujourd'hui ou est-ce que quelque chose est venu dire que ça c'est faux Non, personne, il n'y a, a aucune nouveauté qui est venue démontrer qu'un de ces principes fondamentaux est faux. L'idée, ce n'est pas de remettre en cause ce qui a été écrit, mais c'est d'apporter quelque chose de supplémentaire. C'est vrai. Par exemple, entre-temps, il y a eu la psychologie. Euh, il n'y a aucun, euh, aucun euh, écrit. il y a rien qui a été dit en, en, en philosophie Spirit sur la psychologie, par exemple. Ah ben, écoute, il y, a, il, y a, il y a la série psychologique de Johanna de Angelis par Divaldo Franco, par exemple. Tu as oh, le, le psychologue George Andréa euh, du Brésil qui a écrit aussi euh, cinq ou six livres euh, sur la psychologie vue euh, sous, sous le plan spirit. Tu il as les médecins, psychiatres spirit qui viennent aussi expliquer. Euh, comment dire, beaucoup d'aspects de, de, de la psychiatrie sous le point de vue spirit ou spiritualiste. Donc, si, il y a énormément de choses qui ont été faites. Oui, mais est-ce que c'est traduit en français Alors, les, les, les congrès médecine et spiritualité, oui. Les livres de Johanna D'Angis, je crois qu'il y en a 14 dans la série. Ben, il y en a 3-4 qui sont déjà traduits quand même. Ouais, bon, c'est toujours un petit peu dans des langues qui sont inaccessibles pour le commun du mortel français. Ben, oui, c'est vrai. Et ça, c'est parce que. Ben, comme le dit Géraud, les gens disent que le spiritisme, c'est de l'occultisme, c'est une secte, donc ils découragent un peu certaines bonnes volontés qui pourraient justement venir rejoindre et aider à développer ces enseignements. Donc on souffre encore de, de, de, des religieux qui disent qu'on qu cause avec le diable et puis des scientifiques qui disent qu'on est des fous dingues ou des doux rêveurs. Donc effectivement, ça n'aide pas. Mais au Brésil, quand on voit le, le développement qu'a pris, au Brésil, c'est une religion. Le spiritisme dans ses différents aspects, euh, il a, ça, ça s'est énormément développé quand même. Au Brésil, pas dans, pas dans les fondements, si vous c'est dans les développements derrière. Au Brésil, le spiritisme est une religion, pas en France. C'est vrai. Alors, le spiritisme, effectivement, l'arbre, il est un peu, il a, il, il, il a grandi un peu de travers, hein, parce que. Travers, euh, il est comme il est. <rire> oui, mais. C'est parce que, euh, comment dire, la religion a une connotation positive au Brésil et pas chez nous. Donc, le fait de dire, je prends un arbre qui a bien poussé au Brésil et je le mets euh, en Europe pour, euh, en espérant qu'il va bien pousser, ben non, ça ne marche pas. Tu prends un manguier, tu le plantes, alors au sud du Portugal peut-être, hein, mais si, tu, si, tu plantes, euh, si je plante un manguier dans mon jardin, il n'ira pas loin. Hein, le premier hiver où il fait moins 10, clac, fini. Hein. Donc, euh, il faut... C'est ça qui manque encore, hein, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas... Euh, comment dire Il faut que les Brésils comprennent que euh, le Brésil, ce n'est pas le monde. Hein. Euh, et là, bon, si le spiritisme religiosifié a bien fonctionné chez eux, et d'ailleurs dans Johanna D'Angélis, on trouvera beaucoup de, de cette couleur religiosifiée, hein, mais quand on les lit euh, avec notre vision à nous, en faisant abstraction de ces questions de forme qui sont religieuses, elle va dire des choses dans, le, dans les fondements même de la psychologie qui sont tout à fait pertinentes. Hein? Les psychologues, même en Europe, qui lisent ces livres de Johanna de L'Angélis, apprennent énormément. Hein? Ouais. Sont... Mais ce n'est pas du tout intégré à la doctrine spirit. Ça, c'est des, des enseignements qui ont été plus récents, mais dans l'apprentissage de la Do doctrine spirituelle, ça n'a pas été intégré. C'est dommage. S'il ouais. y avait des, des petits passages... Des petits passages de, qui, reprennent, qui reprennent des choses plus contemporaines sur, la, par exemple, la psychologie, ça apporterait un plus Ben, Écoute, on, on peut le faire. Hein. Alors, moi, euh, comment dire, ce n'est pas mon faux. Hein. La psychologie, moi, pour un ingénieur, c'est un peu… Il y a peut-être d'autres domaines, la science. <rire> oui, oui, oui, oui. oui. Alors, juste pour, pour sur ce sujet-là. Il euh, y, y a eu différents projets justement pour essayer de stimuler ou de trouver des conditions qui permettent aux esprits de venir donner des compléments. Il euh, y a eu notamment un projet Convergence dans une fédération en France, mais bon, le résultat, c'est un flop parce que ce n'était pas fait comme il fallait. Hein. Quand on regarde les conclusions de ce projet Convergence, on a d'ailleurs fait un article dans la revue Spirit à ce sujet on se rend compte qu'il y a des choses qui sont manifestement fausses et des choses qui euh, sentent l'animisme à plein nez. Quoi. Donc, euh, ils n'ont pas procédé comme il fallait. Hein. Euh, mais il existe un autre projet qui a l'air beaucoup beaucoup plus sérieux, avec tout un protocole, avec euh, un logiciel, etc., justement pour cette fameuse indépendance euh, qui s'appelle euh, PEPE. -E. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Euh c'est euh, l'ectoplasmie, l'épigénétique, enfin il y a un certain nombre de sujets comme ça qui vont être creusés et donc il y aura des questions qui vont être posées euh, à différentes sources, justement, en essayant de les garder indépendantes, hein, donc avec euh, euh, le, le, le, le, sous-couvert de confidentialité, hein, les, les fameux protocoles en double aveugle pour essayer de, de, de voir que les, si les esprits viennent effectivement, essayer de créer des conditions un peu similaires à celles qu'il y avait du temps de Kardec, mais adaptées à notre temps, à, à, à la communication qui est quasi instantanée, 24 heures sur 24 dans le monde entier. Donc, tout ça, ça complique un peu les choses, hein, parce que s'il y en a un qui copie sur l'autre, évidemment, ben, pas, pas, ça n'assure pas cette indépendance. Mais il y a des précautions qui sont prises pour que justement euh, les esprits puissent venir apporter des, des, des compléments. L'épigénétique, par exemple, c'est un sujet qui est très intéressant. Hein. Il, y a, il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques à certaines maladies qui ne les développent pas, alors que d'autres les développent. Il y a, euh, on s'est déjà rendu compte que l'ADN d'un enfant, hein, le séquençage, euh, d'un nouveau-né, ben, quelques années plus tard il peut y avoir des changements, des modifications ah, ben voilà on pensait que c'était gravé dans le marbre la dictature des gènes, comme disait Marlène Nobrey ben non l'esprit contrôle beaucoup de choses et donc là, tu vois, en utilisant ce paradigme spirit, ces enseignements de Kardec, hein, que on arrive très bien à expliquer euh, ces, euh, toutes ces choses et comment ça se fait que euh, bah, l'influence de l'esprit peut euh, faire muter euh, notre euh, ADN hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Tu as raison, c'est essentiel. Le, le pendant spirituel de, de la technique est, est essentiel pour, pour une éthique quelque part. Ouais, Parce bah que bah, oui, oui. c'est bien la science, mais une science sans éthique, ça. on a besoin d'avoir un pendant spirituel et, et c'est bien. Alors... Le spiritisme, je pense que l'éthique, elle est claire hein, au niveau des lois morales. Par contre, c'est le côté science qui manque encore un peu. Hein. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi quelques euh, spirites qui, qui s'adonnent de façon euh, privilégiée euh, à la science, hein, mais qui, d'un autre côté, euh, négligent un peu trop le côté éthique. Il faut vraiment associer les deux pour que ça fonctionne. Il faut faire la, la science avec de l'éthique et l'éthique avec de la science, avec de l'intelligence. Et C'est comme ça qu'on arrivera à faire euh, évoluer le, le, les enseignements. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Par exemple, comment est-ce que l'esprit évolue Il y a des gens qui disent, ben, euh, mon chien, il est intelligent, dans sa prochaine incarnation, il va se réincarner en humain. Bon, il y en a qui pensent ça et qui pensent que c'est vrai. Il y en a d'ailleurs pas mal. Est-ce que c'est vraiment vrai Bon, Moi, personnellement, ça m'étonnerait. Ce n'est pas si simple. Et, et là, les esprits n'ont pas clairement répondu. Kardec n'en a pas il a pas trop parlé de ça. Alors Après, on va voir ben, par exemple l'évolution dans les deux mondes de Chico. Euh, L'esprit André-Louise a vachement développé ce sujet. Hein? Il dit que ce pas si simple. Hein? Quand on voit euh, ben, les transmigrations d'esprit, euh, de tous, ces, tous ces esprits qui sont venus d'une autre planète se réincarner dans des cours de chromagnon pour faire la race adamique derrière. On voit bien que nous, depuis Cro-Magnon, on a bien changé, on a un peu moins de poils, on, a, hein, on nous compare par rapport à un Cro-Magnon. Ben, ce sont ces esprits qui sont venus se réincarner dans Cro-Magnon qui ont réussi à faire évoluer le Cro-Magnon dans ce qu'on est aujourd'hui. Hein, bien... donc, donc, on voit que qu'effectivement, hein, le, le, comment petit à petit, le singe, les primates, néandertal, cro euh, finit par devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais on parle là de, de dizaines, voire de centaines, de milliers d'années. Ce n'est pas le chien qui se désincarne aujourd'hui de chien et qui demain se réincarne ou dans, ou dans, dans, dans deux ans se réincarne en humain. Ce n'est pas si simple. Et donc, ces questions-là, par exemple, il euh, y a pas mal de, de, de, de sujets à développer aussi. Mais encore faut-il connaître la science qui va avec, euh, les observations anthropologiques, etc. C'est... Etc. Ça ne va pas tout seul, hein. il faut, faut avoir une, un minimum de base pour que les esprits puissent nous orienter. Alors, il y a, a Géro qui avait levé la main. Géro, est-ce que vous aviez une question encore Je vois la main, elle est plus levée, mais allez. Oui, j'avais levé la main. Pardon Oui, je, je disais que même chez moi ici au Congo, il y a des magiciens qui se disent être spirites, qui peuvent défiler dans les médias. Oui. Donc, Alors. ils prennent le spiritisme, ils mettent le spiritisme dans le domaine de la magie. Oui. Or, c'est dire l'image du spiritisme. Effectivement. Alors, il y a, au Congo, vous avez des, des, des magiciens ou des marabouts qui se disent spirites, qui utilisent le spiritisme pour promouvoir, entre guillemets, leur science. Et c'est souvent, ben, il y a des questions d'argent aussi derrière. Hein. Enfin, Effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça que le spiritisme, donc, lui, il n'a pas de, comment dire, de copyrights sur le mot spirit ou spiritisme. N'importe hein. qui peut se dire spirit vous avez des médiums qui se font payer, qui se disent médiums, qui ne le sont peut-être même pas tous euh, forcément, hein, et qui se, disent, qui se qualifient de médiums spirites, hein, complètement à tort pour faire de l'argent. La meilleure réponse du spiritisme par rapport à ça, c'est encore de dire que le spiritisme ne, fait, ne, ne, ne, ne cherche pas à gagner de l'argent, pas du tout, et le spiritisme ne fait pas de magie. Donc C'est la meilleure réponse à avoir pour pouvoir répondre à ces gens-là. Alors après, euh, alors je ne me souviens plus, c'est le, le, le théorème de, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Kundalini ou quelque chose comme ça, hein, euh, qui est très actuel en ce moment avec les fake news. Hein. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui dit quelque chose qui est faux, euh, beaucoup de gens vont le croire. Si maintenant vous venez derrière pour essayer d'expliquer que ce que ce monsieur-là a dit est faux, et puis essayer de corriger l'interprétation, hein, ce que le gars, il a dit en, en quelques secondes, il vous faudra des heures et des heures et des heures pour pouvoir convaincre les personnes que c'était vraiment faux. Hein. Mmh. Et ça, ça c'est, euh, je dirais, une loi. Beaucoup de personnes disent que le spiritisme est une secte et tout. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Hein. Mmh. Mais euh, quelque part, bon, euh, nous, on se bat pour essayer d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Mais on sait très bien que beaucoup de gens euh, n'écouteront pas et continuera à penser que c'est une secte, malgré tous les meilleurs arguments qu'on peut apporter. Ben, c'est là où il faut dire, ben, patience, hein, ça lui passera, puisque quand on est dans l'erreur, ben, on finit tôt ou tard euh, par se casser la figure, entre guillemets, hein, et par en subir les conséquences et... Hein, euh, il y a une expression qui dit qu'il n'y a que deux moyens pour l'être humain d'avancer. Le premier, c'est quand il se prend un coup de pied au derrière. Le deuxième, c'est quand il se casse la figure par terre. Et là, il faudra bien quelque part qu'il se relève et qu'il se rende compte. C'est comme ça que les gens évoluent. C'est malheureux, mais voilà. nous, on essaie d'éviter les épreuves, les douleurs, les souffrances, les erreurs et tout, mais bon… Les gens qui n'apprennent que par les essais, les erreurs, les conséquences des erreurs, ben, ils évoluent quand même. Donc, il faut rester patient vis-à-vis -vis de ces gens-là. Mm. Et, et C'est pas le, pas de... en... hein? le travail que nous sommes en train de faire sur place. ici. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller argumenter avec le magicien ou le marabout. Vous le... mm. vous dites, ouais, regardez, lui demande de l'argent, moi, je n'en demande pas. Donc ça, c'est déjà la première réponse que, qui, qui va interpeller les gens. Et nous, on le voit quand on va à Ciné, quand on était au salon Parapsy à Paris, là, les antres de la médiumnité payante, des, des cristaux à deux têtes, et puis des, des photos Kirlian synthétisées par ordinateur, machin truc bidule. Les gens qui arrivent chez nous qui disent, mais vous ne demandez rien, tout ça c'est gratuit, Bah ben, écoutez, on, on vous admire parce que, tout ce qu'on voit autour, là, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Donc voilà, à la fin, les gens finissent par reconnaître ce désintéressement. Et donc, comment dire, l'amour du prochain, les gens le ressentent, hein, qu'on le veuille ou pas. Alors que le médium bénal, ce n'est pas l'amour du prochain qu'il a, c'est l'amour de l'argent. Hein? Voilà, Enfin, je, encore, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Il y en a qui, qui, qui sont quand même relativement honnêtes, qui ne demandent pas grand-chose et qui sont vraiment médiums et qui arrivent à faire de bonnes choses. Mais malgré ça, ce n'est quand même pas sain. Il vaut mieux euh, rien demander du tout. C'est ce qu'il y a de plus. On travaille comme tout le monde. Et puis voilà. Alors, il y a Michel voilà. qui a levé la main, mais entre-temps, il nous a écrit quelque chose. Les livres de Chico Xavier dictés par l'esprit André-Louis, les livres après Nos Solars, ouais, Nos Solars et les suivants, traite des relations entre les esprits désincarnés et les esprits incarnés sur la Terre. Ces livres viennent apporter, appuyer la deuxième partie du Ciel et l'Enfer d'Alan Kardec, sans trop de religion. C'est vrai, c'est vrai. Hein, quand on voit... Oui. Vas-y, Michel. En fait, ce sont, oui, ce sont des livres qui, moi, je trouve par rapport aux questions de, de Vincent, vraiment, ça nous éclaire sur ce qui se passe entre le monde des millions et le monde des esprits, entre les esprits incarnés et désincarnés. Et ces livres-là sont des livres très intéressants parce qu'il ne s'agit pas de livres de religion, ce sont, ce sont vraiment des expériences vécues par André-Louis et qui le relatent dans ces livres-là, qui ont été édités à Chico et, et qui permettent en fait, de chaque expérience est différente. Donc on voit... Euh, différents cas d'espèces, c'est vraiment une étude médicale et très intéressante euh, ben de ces relations quoi qui peuvent exister entre eh bien des gens qui boivent, qui fument et puis les esprits euh, qui y sont autour, entre des euh, anciens assassins ou des assassins euh, dans cette ville-là et les esprits qui sont autour et euh, voilà c'est pour ça que peut-être que ça peut répondre à beaucoup de questions de Vincent. Oui, et, et c'est un exemple effectivement d'un complément. Les livres de Chico Xavier, euh, notamment d'André Louis, ils ont un côté illustratif très très fort. C'est-à-dire Kardec disait bien, voilà, dans une réunion spirit, voilà ce qui se passe dans le monde des esprits. Alors que là, c'est un esprit qui, du monde des esprits, regarde ce qui se passe et puis, et puis nous le dit, nous le décrit. Hein. Euh, il voit ce qui se passe dans un hôpital quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il voit aussi euh, ce qui se passe et de, tous ces programmes qui sont faits au niveau de la réincarnation. Il voit aussi euh, des exemples d'esprits de, de, de, qui se persécutent l'un l'autre euh, sur diverses incarnations. Il voit les cas des esprits qui sont, euh, comment dire, qui deviennent des ovoïdes, les fameuses choses, là, Kardec ne parlait pas de ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il le dit, et puis la manière dont il le présente dit que bon ben, euh, peut-être, pourquoi pas. Hein, voilà. et, il parle oui. aussi beaucoup de la médiumnité, hein, de, de, de comment se produisent les, les communications médiumniques, que, quels sont les oui. mécanismes qui sont en place. Euh, il parle après, euh, ben, mécanisme de la médiumnité, de la loi d'affinité, en faisant des analogies par rapport à l'électromagnétisme. Il parle aussi électromagnétisme, Maxwell, c'était après Kardec. Kardec, il en était encore au fluide électrique et le fluide magnétique. Maxwell, c'est, je ne sais plus, 1870, 1880, c'est venu plus tard. Et donc, tous ces compléments, en fait, il y, y en a eu, hein, Vincent. C'est vrai qu'on étudie beaucoup Kardec, mais il y, y, y, y a eu beaucoup, beaucoup de compléments par rapport à ça. Et dans l'évolution dans les deux mondes, par exemple, les médecins spirites, quand, quand Aujourd'hui, hein, à l'époque où ce livre a été écrit, dans les années 60, euh, il parlait de l'influence de la glande pinéale, par exemple. Hein, et ça, ce sont des choses que André louise avait anticipées avec sa vision euh, d'esprit et qui n'ont été euh, démontrées, euh, reconnues par la science, que plusieurs décennies plus tard, hein, de, dans les conférences des médecins spirites. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hein, le, le site euh, YouTube « Médecine et spiritualité » Euh, du, du mouvement spirit francophone. On est, on est en train de mettre toutes les vidéos de toutes les conférences euh, depuis euh, le début. Hein. Donc euh, là-bas, il, il y en a déjà quoi, pas loin d'une centaine. Et donc, vous trouverez euh, différents thèmes, notamment ce genre de thème-là hein, qui, qui, qui vient expliquer euh, le rôle de la glande pinéale comparé par rapport à ce quandré Louise avait dit et ce que la médecine elle a, elle a trouvé aujourd'hui. Donc, il y, a eu, il y a quand même pas mal d'avancées dans différents domaines depuis, depuis Kardec. Mais quand on revient aux points fondamentaux, hein, Dieu, l'esprit, la réincarnation, l'évolution, etc., là, euh, ben, pour l'instant, ça tient toujours. ça tient toujours C'est dans les, dans les développements, dans les compléments, dans euh, les nouvelles découvertes de la science, hein, que l'équivalence matière et énergie, qui était déjà bien... Ça n'avait pas été dit tout à fait comme ça dans le livre des esprits, mais presque. On, le, on comprend très bien que hein, la matière, c'est une forme de condensation du fluide universel. Donc euh, Einstein qui est venu donner son E égale MC2 derrière, quelque part une confirmation, de, de, de, de, euh, donne plus de détails sur, euh, sur cette affirmation-là. Mais maintenant, bon, il y a encore des, des pas qu'il faut franchir. Qu'est-ce que c'est que la semi-matière Qu'est-ce que c'est que le père-esprit Comment est-ce qu'on peut le détecter pourquoi est-ce qu'il y a 96 de matière noire ou d'énergie noire dans l'univers On ne voit que 4% de ce qui existe. Donc là, là, il y a encore pas mal de sujets à creuser. Est-ce que le père-esprit, il a un poids infime ou est-ce que son poids est nul non, il, y a, il y a plein de questions comme ça qui restent à trancher, hein, ça c'est clair. Et, et le projet PP, là justement, c'est pour avancer dans un certain nombre de sujets de ce genre. Oui, il reste plein de choses intéressantes à faire, ça c'est clair. Ah oui, oui, ça... Euh... C'est pour ça que Kardec a toujours dit, nous on dit toujours, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Alors et, et puis par rapport à, à ce qu'il dit, hein, quand il parle de fluide cosmique universel, ben c'est quoi ce fluide cosmique universel Il explique, c'est les transformations, les machins, les trucs. Mais bon, est-ce que c'est un champ Est-ce que ce sont des particules Si oui, comment voilà. Comment est-ce que les esprits agissent sur nous Comment est-ce que notre Père-Esprit, il arrive à, à faire changer l'ADN, euh, Donc l'ADN c'est bien de la matière et le père-esprit ce n'est pas de la matière. Comment est-ce qu'il fait pour influencer au point de changer la matière Comment est-ce que mon père-esprit agit dans mon cerveau pour me faire lever la main hein? Et ça ce sont des questions qu faut, à laquelle il faut répondre. Et vous avez par exemple, j'ai déjà cité hein, la conférence de Celia Dantas, hein, qui, alors accrochez-vous bien sur vos sièges, nous parle de la condensation de Bose-Einstein qui se réalise dans les nanostructures des microtubules existant au niveau des neurones hein, et qui se produit grâce au fait qu'il y a une certaine antiparticule qui est nécessaire pour que ça se produise dans les conditions ambiantes, qui vient du père-esprit. Vous avez tout compris. Je suis oui, compris. bien sûr, bien sûr. <rire> ah, voilà. C'est évident. <rire> et, écoutez la conférence, vous verrez. Elle en parle pendant une heure. Elle, elle vous l'explique. Ah, magnifique. Donc, donc, elle est allée chercher. Elle est allée chercher où se fait cette. Alors il y avait. Alors elle parle pas de zéro parce que elle se base sur les sur les sur une théorie avait déjà avancée Penrose et Hamarhoff. Donc là aussi, peut-être c'est des noms que vous connaissez pas, mais bon. Euh, eux, ils avaient émis cette hypothèse-là, et il y en a d'autres qui disent, bah « Non, ça ne marche pas, parce que pour que ça marche, il faut qu faudrait qu'on soit auprès du zéro absolu, et le zéro absolu dans notre cerveau, ça n'existe pas. » Et puis, la Celia Dantes qui dit, « Non oui, mais l'antiparticule, pour que ça se produise dans les conditions ambiantes, il vient du père esprit. » Ah, ben bah oui, alors là, ça, ça devient déjà un peu plus compliqué à démolir. Et d'ailleurs, sa thèse, elle a été acceptée, hein, là, dans les… Je sais pas, elle est allée le présenter euh, il, y a, il y a cinq, six ans… Euh, dans, dans, dans une université américaine donc vous voyez hein, il, y a, il y a plein plein plein de choses hein, la science qui bute sur certains sujets et, et le, le spiritisme qui pourrait hein, si les scientifiques pouvaient raisonner sur ces hypothèses spirites par exemple comment est-ce que les esprits font pour soulever une table c'est fondamental ça hein il n'y a pas d'élastique il n'y a, a, a pas de main qui se matérialise pour pouvoir la soulever hein Hein, quand vous, ils, en fait, ils arrivent à faire quelque chose qui compense la force, l'attraction universelle. Alors, c'est quoi hein, L'attraction universelle, c'est quelque chose qui est très, très mal connu dans la science. Hein. Entre la Terre et la Lune, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Donc, tout, tout ça, ce sont des questions fondamentales hein, qu'il faut euh, creuser, étudier et qui permettront à la science justement d'avancer dans le sens du, euh, du Père-Esprit. Voilà. Peut-être ce qu'on appelle réalité, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. Hein. Ben exactement. Après, bon, quand, quand vous lisez des bouquins genre guillemets, il va loin. Hein. C'est vrai que là, oui. il, il commence à rentrer franchement dans des hypothèses qui se rapprochent quand même bigrement des hypothèses spirites. Hein. Donc, ils vont y arriver, c'est sûr. Il y en a qui sont déjà sur la route. Ça. Ben non, c est, c est, c est ça, c'est les sciences. Mais les sciences de l'homme, c'est vrai que dans le spiritisme, on... Le but, c'est quand même de progresser sur, sa, sur son chemin. Ouais. Et, et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout, tout le domaine de la psychologie. Ouais, voilà. la... C'est ouais, le... moins matériel. Enfin, c'est aussi matériel. Enfin, matériel. Non, c'est moins matériel. C'est plus Mais abstrait quand même. Tu, tu les as les livres de Johanna de Angelis, la série psychologique, non Tu les as déjà vus ou lus euh, j ai, j ai... Ceux de Chico Xavier, je crois, Vers la lumière et trucs comme ça, je les ai déjà. Oui, non, euh... De Divaldo. À Divaldo… Euh, Jean-Pierre les a, euh, hein, tu, tu les trouveras chez certains, lui. Tiens, oui, mais pas tous. C'est vrai qu'il n'y a pas un endroit où on, où on retrouve tous les documents. Il faut chercher à gauche, à droite. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Les Divaldo, alors Pour, pour Chico, parce que c'est à cause de la politique de la Fédération brésilienne, effectivement, euh, nous, on ne les a pas tous. On a des vieux stocks et puis, qui s'épuisent petit à petit et on n'arrive pas à avoir de nouveaux stocks. Donc, les livres de Chico, si tu veux les trouver aujourd'hui tous, il faut aller aux éditions filmants, hein, donc euh, c'est une maison d'édition commerciale, euh, et la FEB traite exclusivement avec cette maison-là, hein, et nous laisse un peu de côté. Bon, voilà, voilà. Alors les, ceux de Divaldo, non, on peut tous les avoir, nous. Et Jean-Pierre, il les a, et tous ceux qui existent, il les a. Il y a par exemple la psychologie de Jésus, qui, qui c'est le premier de la série. Alors, évidemment, c'est un peu une connotation religieuse, mais ah. c'est celui que je préfère, parce qu'il est super intéressant. Après, mais il Divaldo, en a qui parle de plénitude. Enfin, Divaldo, moi, moi j'ai acheté une boîte où tous les livres existent en portugais, hein, que, qui, est, qui est dans ma bibliothèque là-bas. Mais Divaldo, il écrit en portugais. Est-ce est -ce que c'est <rire> des livres qui sont traduits ou pas oui, oui, oui, Psychologie de Jésus, il est traduit. Et puis, je te dis, il y en a des, des, des 14, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont traduits. Donc, tu peux ah, déjà ça C'est intéressant. intéressant. Ouais. Ouais. Et après, bon, euh, on peut aller voir dans les titres et puis s'attaquer à la traduction des autres. Hein. Ça peut, ça peut se faire. On peut l'organiser. Il y a l'homme intégral aussi. L'homme intégral. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de la série psychologique, mais euh, c'en est un aussi. Ouais. Attends, je vais ouvrir le fichier de Jean-Pierre pour voir. Euh, tac. il y en a d'ailleurs qui a été euh, publié récemment alors il fait pas partie de cette euh, série alors, est -ce est... top, top, en ce moment alors j'ai du temps là, en ce moment j'ai en train de faire j'ai relu la synthèse de la doctrine spirit euh, du spiritualisme par Léon Denis donc c'est ça fait 19 pages ça fait 20 pages ouais, c'est un tout petit ça hein ouais, ouais. Ouais, et j'aimerais bien pouvoir faire un petit document euh, qui soit accessible un peu à tout le monde, euh, qui soit un petit peu euh, simple et, et abordable par le commandement. Bienvenue. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais filtrer sur Nivaldo. Après, les gens peuvent s'attaquer euh, au, au livre d'Alan de, de, Kardec, mais au moins qu'ils aient une base pour qu'ils comprennent un peu ce que, de quoi ils retournent quoi. Alors voilà, tu vois, Divaldo. Alors au seuil de l'infini, constellation familiale, épisode quotidien. Donc constellation familiale, tu fais peut-être partie. Hein, épisode quotidien, c'est un tout petit. Jésus et l'actualité, donc c'est le, le premier là que je t'avais dit, tu vois. Il, il en a encore. Psychologie de la gratitude, il n'y en a plus, euh, mais on peut éventuellement l'avoir. L'homme intégral, effectivement. Euh, Lumière du monde, médium et médiumnité, vigilance, vivre et aimer. Voilà, donc ça, on a au moins euh, ces livres-là. Quel site, tu peux les, les, les trouver euh, Sur euh, asocardec.fr. Oui. D'accord Asocardec.fr. Parce que euh, la maison d'édition de Divaldo, elle elle, elle, elle travaille aussi avec nous. Hein. On travaille, elle travaille avec tout le monde, en fait. Elle n'a pas d'exclusivité comme la Fédération Brésilienne. Et merci. Voilà. Alors, ben, je, je, on est, il est 9h20 déjà. Euh, vous, vous lirez hein. Donc, euh, ce qu'on a vu de façon résumée. Ben, vous avez hein, le, le détail dans le, dans le fascicule. Hein. Euh, pour âme et puis père esprit hein, et puis euh, voilà les différentes classes des esprits l'évolution des esprits qu'est-ce qui se passe quand on meurt euh, pourquoi il faut plusieurs incarnations l'incarnation a toujours lieu dans l'espèce humaine hein, donc euh, ça c'est pour euh, contre enfin, les esprits contredisent quand même les, les vaches sacrées enfin euh, la métapsychose qu'on trouve chez les hindous euh, la progression, c'est toujours positive ou nulle. Voilà. L'action incessante des esprits sur nous, hein? euh, les communications, hein? donc la voilà, médiumnité, euh, comment on fait pour distinguer les bons des mauvais esprits, et puis donc cette morale euh, des, des esprits supérieurs donc, qui est développée et qui est en fait euh, le, le, un, un point vraiment essentiel. De, de, parce que si on veut vraiment rentrer. Tu vois, juste pour te dire, Vincent, on a maintenant des réunions médiumniques qui fonctionnent de façon virtuelle, et donc un des buts, c'est aussi à terme de participer à ce projet PEPE, d'accord Mais qu'est-ce que les esprits nous disent Les esprits nous disent, vous savez, autour de vous, il y a tellement de difficultés, l'ambiance est encore tellement lourde, qu'il faut déjà alléger cette ambiance avant de pouvoir passer à autre chose. Ils disent que ça viendra, mais alors, je sais, ils n'ont pas donné de chiffres, mais là, ça fait en gros pas loin d'un an qu'on est en train de travailler. En fait, c'est tous des esprits, si tu veux, lourds ou perturbateurs même, obsesseurs dans certains cas, qu'on est en train d'aider pour pouvoir, comment dire, alléger un peu l'ambiance euh, fluidique autour de nous, pour que, euh, autour de notre pays, autour de notre région, pour qu'on puisse euh, arriver à, à, à commencer à aborder d'autres sujets euh, qui, qui demandent un peu plus de sérénité. Hein? Donc, euh, euh, on, on, va, on va y participer, hein, c'est sûr, même si ce n'est pas forcément tout de suite. Voilà. Enfin, ça... C'est les esprits qui sont là et on verra bien au fur et à mesure, ils vont commencer à, à nous dire des choses un peu différentes. Et, et il y a des esprits assez intéressants qui sont là, genre Gabriel Delanne et autres, qui étaient très portés justement aussi sur, euh, sur cet aspect euh, progressif de, de, de la philosophie spirituelle. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite un Merci. excellent dimanche. Je remercie aussi les bons esprits qui étaient là pour nous aider aujourd'hui. Hein, euh, que ce que qu'on puisse effectivement sur la base de ces enseignements euh, pouvoir méditer, travailler, réfléchir et et devenir meilleur. Voilà.